Tous les mercredis et un dimanche sur deux, à partir du lundi 17, et c'est finalement le jour de Pâques, on fait des animations mini-drone, il y aura un parcours, là on s'entraîne, on fait des tests, il y aura un parcours et on pourra faire des passages dans les parcours, une mini-courses, surtout l'initiation. C'est cool, il y en aura quatre, un vert, un noir, un bleu et un rouge. Et on fera ça ici, en le bas de du euh, de chez Gaël, le superpark. Voilà.